tous, euh, nous sommes le 10 euh, novembre euh, 2020, encore beaucoup de volatilité sur les marchés, hier on a eu une euphorie euh, pas mal à cause de la nouvelle de Pfizer, euh, aujourd'hui euh, ça s'est calmé, on se trouve à être dans un, un grand pattern qu'on appelle le mégaphone euh, je vous en avais parlé sur mes graphiques, euh, là on va regarder ça plus en détail, l'or aussi qui a perdu 100$ hier, c'était assez exceptionnel. Euh, Est-ce que ça conclut qu'on est rendu dans une tendance baissière au niveau de l'or? Il n'y a rien de certain. et euh, euh, Même plus que ça, euh, sur les graphiques à long terme, on n'a pas perdu le momentum haussier. On va voir ça tout à l'heure euh, sur les graphiques. Euh, mais la volatilité est un peu normale. Euh, C'est sûr qu'on est dans un marché très, très émotif. On a eu la, la course euh, ben, qui s'est conclue, on dit, par... La victoire de Biden, c'est pas le cas, dans le fond. On va voir euh, les médias traditionnels, excusez, les médias traditionnels qui ont donné euh, la victoire à Joe Biden et Kamala Harris, mais dans la réalité, il n'y en a rien. On a eu des États qu'il faut avoir vraiment des recontages parce que c'est passé quelque chose de bizarre le 4 euh, novembre euh, au soir. Euh, on a, euh, lorsqu'on voyait, dans le fond, que les Républicains avaient des, des États en avance, euh, on a fermé euh, les bureaux de vote. Euh, pour le comptage, on a empêché des observateurs euh, républicains euh, d'aller euh, visualiser les bureaux de vote. Et on a dit euh, le lendemain, on a prétendu que les démocrates avaient gagné. Et J'ai suivi ça. Et moi aussi, j'ai trouvé ça très, très, très bizarre. Mais en tout cas, euh, le, le la, la, la légalité de l'affaire mais ben, ça va suivre son cours parce qu'aujourd'hui la cour suprême a accepté justement d'examiner euh, qu'est-ce qui s'est passé réellement est-ce que ça pourrait renverser euh, le, la présidence est-ce que Donald Trump pourrait remporter ben, j'ai aucune idée je veux pas m'aventurer là-dedans dans le fond je me trouve à avoir une chaîne économique non pas euh, ben, je parle un peu de politique, c'est sûr, n'ai pas le choix là, mais c'est vraiment au niveau d'économie que je voudrais focusser. Donc, euh, non, au niveau économique, euh, ça amène quand même beaucoup, beaucoup de volatilité parce qu'hier on avait comme une euphorie et euh, beaucoup, beaucoup de, euh, de personnes qui sont rentrées sur le marché en pensant qu'on on défoncerait cette figure qu'on appelle mégaphone. Euh, Aujourd'hui, on a eu, euh, on s'est calmé un peu les ardeurs. Euh, le 100$ hier qu'on a eu de baisse on s'est repris un petit peu sur l'or mais euh, sur le long terme on va regarder ce qui y en est autant au niveau des bourses, on est autant au niveau euh, des euh, de l'or et mais, des des marchés euh, des métaux précieux euh, donc euh, on est loin d'être euh, à la fin de cette volatilité euh, euh, qui a été constatée les derniers jours, Je vous en avais parlé euh, que la volatilité c'est sûr que attendez petite minute, je vais en mettre ça à jour, euh, c'était sûr qu'on avait beaucoup, beaucoup de volatilité à l'élection elle-même, c'est ce qui est arrivé en 2016, et ensuite, euh, je vais simplement fermer ça, euh, OK. À, à l'élection de 2016 euh, et aussi euh, euh, à la euh, qu'on n'a pas encore le résultat final, même si les médias euh, traditionnels ont déclaré que Biden était euh, euh, victorieux. Tout ça, il, non, non, la, la réalité, euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne, le droit, là. Euh, et c'est pour ça que la Cour suprême d'ailleurs des États-Unis, et c'est surtout ici au Canada, au Québec, euh, on dit euh, euh, de, de toute façon on haïssait Trump, mais ben, c'est pas la question qu'on aime, qu'on haïsse Trump, euh, beaucoup m'ont parlé puis c'est vrai peut-être que le personnage est pas trop sympathique euh, mais c'est on parle pas de ça, là, on parle de politique américaine et c'est la démocratie même qu'on parle, donc euh, ça nous regarde pas, on n'a pas affaire à prendre position d'un côté ou de l'autre c'est les Américains, et lorsqu'ils sont dans leur... Euh, Bureau pour voter, c'est à eux de décider euh, quel président ils veulent, quel parti ils veulent au pouvoir. Ça ne nous regarde vraiment pas. Euh, au niveau du coronavirus, mais ben, c'est sûr qu'on s'en va dans le confinement encore. Euh, alors, on est dans le confinement, mais euh, est-ce que cet hiver, cet hiver, ça va se ramollir euh, à cause du fait qu'on hier, euh, Pfizer a dit qu'il a découvert un vaccin qui a été testé seulement sur 93 personnes. Euh, je ne pense pas, vraiment pas. Je pense pas que euh, toute la solution est arrivée comme ça parce qu'aujourd'hui justement on parlait, on relativisait la, la, la déclaration euh, en disant que euh, qui d'ailleurs a, a, a été euh, euh, la nouvelle est sortie hier pour l'euphorie, mais dans le fond euh, c'était connu un peu avant. On a attendu. Euh, Peut-être justement pour euh, compléter la lune de miel euh, de des médias qui ont proclamé euh, Biden gagnant, euh, comme ça, sans avoir aucun droit de faire ça, mais peu importe. Euh, de toute façon, euh, ça va amener beaucoup, beaucoup de volatilité encore, euh, à tout le fait jusqu'au mois de janvier. Et au mois de janvier, parce que c'est là que, je pense c'est le 20 janvier, c'est là qu'on va voir vraiment qui est le président. Euh, si... Euh, les euh, ce qui, amené, ce qui est amené, qui va être amené au juge, parce que dans le fond, la, la Cour suprême a décidé, on va regarder l'affaire des démocrates, et si jamais ça se conclut par une victoire de Biden, eh bien, euh, c'est pas dit qu y aura, que la volatilité va être terminée. Je pense que Biden, dans le fond, lui-même, a la volonté, bien, vous le savez, d'injecter de l'argent, mais peut-être pas de la manière que... Euh, a, a, euh, que Cortez, là, la jeune euh, élue New York 15 qui veut démissionner euh, les communistes euh, qui sont Bernie Sanders et Artacio Cortez euh, euh, c'est peut-être pas les mêmes montants que les, euh, les, euh, les démocrates excusés vont vouloir injecter dans le système parce que dans le fond ils ont embarqué avec eux autres les communistes pour avoir le plus de chances de gagner le vote populaire des jeunes parmi les jeunes et euh, Cortez même dit euh, qu'elle s'est fait, bah, euh, elle bon, dit pas directement, mais c'est un peu ce qu'on peut voir, <rire> qu'elle s'est fait rouler et Sanders aussi, probablement, doit dire euh, je me suis fait rouler. D'un, j'ai perdu la chefferie euh, euh, du Parti démocrate parce que c'était lui qu'on voyait comme chef du Parti démocrate et euh, être en confrontation avec euh, Trump et c'est pas arrivé. On a. On a tassé euh, M. Euh, euh, Bernie Sanders parce que, euh, il est communiste, donc on a dit euh, « euh, tu tasses euh, là, puis on met euh, d'ancien vice-président ». Euh, même si euh, ça fonctionne pas trop, on va, lui donner, on va le bourrer de médicaments, il va être capable de tenir debout et euh, de faire certains discours même si c'est difficile. Euh, souvent, c'est pas grave. Il est là. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait avec euh, Biden. On l'a mis là et euh, on s'est arrangé. Euh, ben, on s'est arrangé, on va le voir. Là, que ça, ça, ça aille bien pour euh, les votes. On va voir. De toute façon, euh, je ne vais pas prendre de position. Que Biden gagne, bon ben, euh, je suis content pour lui, c'est lui qui a gagné. Euh, au niveau euh, du recomptage, par contre, ça n'en prend un. Euh, c'est pas ça, simplement ben, l'équipe de Trump qui dit ça, là, la Cour suprême le dit elle-même, Oh non, non, on va le faire, le recontage, et on va voir ensuite. Euh, si ça arrive, euh, ça va être vraiment, si par comme. c'est ça comme je vous dis ici, si, si jamais euh, Donald Trump, euh, on compte tout ça, et Donald Trump remporte euh, l'élection, vous allez voir, ça va être une guerre civile. ben De toute façon, euh, c'est pas terminé, là, on voit des manifestations, c'est fini, là, on va arrêter, on va tout arrêter, on va dire... Euh, au.. Patriot, ben, aux patriotes, là, aux personnes qui saccageaient tout, mais ben, calmez-vous. Mais lorsque les démocrates vont commencer à régner, là, si c'est Biden qui rencontre, pensez pas qui qu remporte, là, pensez pas, parce que c'est pas fait, là. Euh, faut pas penser que Biden est, est rendu président des États-Unis, même si les médias l'ont déclaré, euh, ça se peut très très bien, il y a des fortes chances, mais c'est pas fait encore. Mais le jour que Biden serait déclaré président des États-Unis, allez pas croire que tout va aller bien, et puis Biden euh, va être sur un nuage. non Ça va être difficile, mais même, M. Biden, il a 78 ans, puis il perd des bouts, puis lui-même, il avait dit que c'était temporaire, puis qu'Amel Harris, euh, donc, ça serait vraiment la vice-présidente qui prendrait le le poste de ben, la première présidente euh, des États-Unis. Euh, et ça se pourrait très, très, très bien euh, que ça arrive. Donc, euh, euh, ça va être à suivre, donc euh, aussi au niveau du coronavirus, euh, Biden lui-même a dit qu'on va avoir un hiver difficile, donc on prépare le terrain jusqu'au Grand Reset euh, qui va arriver au mois de juin. Ben, le grand reset, pas le Grand Reset, dans le fond, c'est le sommet d'avance, mais on a préparé le terrain pour euh, faire accepter euh, ce qu'on veut euh, euh, proposer aux, aux citoyens. Donc, euh, on va voir, mais je ne vais pas tomber dans... J'essaie de vous donner des données factuelles, j'essaie d'être le plus objectif possible. Dans le fond euh, euh, au niveau des bourses, je vous dirais pas que ça va cracher, je vous dis premièrement que euh, on est en surachat euh, qu'on pourrait avoir une très très bonne correction, mais à long terme euh, les la Fed ne permettra pas que le marché s'écroule. Ça c'est garanti. Euh, de toute façon, euh, elle a le feu vert pour injecter l'argent qu'elle veut à partir de rien, et c'est ce qu'elle va faire, elle va continuer à faire. Mais à court terme, on pourrait connaître une correction, et euh, là, surtout, euh, c'est les ben, prochaines semaines, prochains mois. Habituellement, au mois de décembre, on a toujours le, le fameux rallye de Sant'Atlas. Pour moi, Sant'Atlas, cette année, ça serait en parlant de Sant'Atlas, j'ai un habit rouge, je me prépare pour euh, Noël. <rire> c'est pas... Euh, je suis pas un républicain, hein. ce pas parce que j'ai mon poncho, de toute façon l'hiver je porte toujours un, un kangourou comme ça, j'aime beaucoup beaucoup ça, donc euh, c'est pas parce que je suis républicain, c'est pas parce que j'attends Noël, de toute façon Noël ils nous ont dit qu'on serait confinés, donc on demeurerait confiné, qu'on verrait pas nos familles, tout ça, donc euh, non il n'y a pas de rapport, euh, je m'évale, excusez-moi je reviens à, à mes moutons, donc on va retourner voir l'article euh, que vous allez retrouver sur mon site euh, Bourse Technique c'est euh, euh, que nous réservent les marchés boursiers pour euh, la semaine prochaine puis euh, euh, aussi euh, peut-être ce qui s'en vient jusqu'au mois de janvier mais beaucoup beaucoup de volatilité ça c'est sûr euh, je vous en avais euh, parlé qu'on aurait de la volatilité sur l'or euh, écoutez c'est un record 100$ d'un coup euh, peut-être que euh, non en 2013 il euh, y a peut-être eu euh, des, des grosses corrections comme ça là, mais en tout cas euh, peu importe euh, c'est gros euh, mais, euh, est-ce que ça compromet la tendance haussière du marché? Hmm, on va aller voir ça. Euh, ne, soyez, ne soyez pas trop excité pour les marchés boursiers. Que nous réservent les marchés boursiers? Euh, si euh, le vaccin est certainement une bonne nouvelle au, qui permet aux gens de retourner au travail, il n'y le potentiel de stimulation supplémentaire et plus particulièrement, plus particulièrement des QE. Ça, c'était pas moi qui ai écrit l'article. Donc, euh, euh, je mets ça sous toute réserve. Euh, euh, D'un, le vaccin, euh, euh, c'est rapide, 90% d'efficacité. Euh, c'est drôle, hein, peu importe. Euh, Puis, il faut qu'on refasse qu des. J'écoutais justement un média qui parlait de ça, il faut refaire des tests. C'est pas parce qu'on fait une déclaration comme ça sur 93 patients. 93, 94 patients, je sais pas, euh, qu'on peut conclure des choses de même qui font exploser euh, les bourses, qui font exploser euh, Pfizer, euh, qui... Euh, ouais, c'est ça. Je... Bon, en, de toute façon, euh, euh, ben, c'est euh, Lance Robert qui, euh, qui se trouve être euh, le patron de Real Investment Advice, le site que j'aime beaucoup, beaucoup, que je consulte. Euh, beaucoup, parce que dans le fond, ils pouvaient avoir des analyses assez, euh, non biaisées, euh, assez réalistes. Euh, eux avaient fait un target de 3750 euh, euh, en août, donc euh, on ne sait pas si ça va arriver, mais là, ils mettent un peu de nuance à ce qu'ils avaient dit. Euh, et euh, en gros, là, vous irez l'article, c'est très très intéressant, euh, ce qu'il dit, c'est qu'on a depuis deux mois, on fait du sur place, Et ce qu'on a eu comme euphorie euh, lundi, mardi, euh, on ne sait pas si c'est terminé, mais on va aller un petit peu plus loin là, dans l'analyse et c'est ça qui est intéressant. Parce que dans le fond, aujourd'hui, c'est surtout une vidéo sur l'analyse technique, mais du Standard Poor's. Et on va finir par l'or, on va aller voir un peu l'or. Euh, cependant, avant de vous enthousiasmer et de lancer votre argent sur le marché boursier, euh, si vous n'avez pas aimé les hauts et les bas du marché au cours des deux derniers mois, vous avez trop de risques dans votre portefeuille. Euh, la volatilité n'est probablement pas terminée, surtout à l'approche de 2021. Euh, de plus, alors que nous attendions ce rebond, à ce rebond une exposition accrue de nos portefeuilles à condition ben, il parle parce que lui il se trouve être un gestionnaire de portefeuille c'était pas mon but là, de parler euh, directement de ça mais ce qu'il dit en gros c'est que dans le fond on a on a eu du va-et-vient depuis deux mois et euh, euh, là on a eu une euphorie euh, lundi et ça ça se trouve être sur un un, un graphique euh, euh, c'est hebdomadaire euh, donc euh, on se trouve un, un, un quotidien, c'est quotidien, oui. Euh, donc, on se trouve avoir connu une euphorie, mais on se trouve à être à des hauts. Là. On ne sait pas ce qui va arriver, mais c'est pas là-dessus que je voudrais vous parler. C'est surtout euh, de euh, le mégaphone. Ça se trouve être euh, une figure. Euh, bon, euh, je, on va le lire, mais c'est la figure ici que je vous ai montrée euh, dernièrement sur mes graphiques à moi. Là, euh, on va aller le voir aussi. Euh, donc, euh, le mégaphone, c'est une formation qui s'élargit, euh, est un modèle, excusez, de graphique euh, de prix caractérisé par une volatilité croissante des prix et schématisé comme deux lignes de tendance divergentes, une à la hausse et l'autre à la baisse, comme un, un mégaphone. Ces formations sont relativement rares dans des conditions de marché normal sur le long terme, puisque la plupart des marchés ont tendance à évoluer dans un sens ou dans un autre au fil du temps. La formation, euh, Les formations sont plus courantes lorsque les acteurs de marché ont commencé à traiter euh, une série de sujets d'actualité troublante. C'est ce qui est arrivé avec euh, le coronavirus et aussi euh, l'élection américaine et l'issue de l'élection américaine. De, de sujets tel que les conflits géopolitiques, un changement de politique de la FED ou une combinaison des deux, euh, coïncide probablement à une telle formation. Donc c'est une grande incertitude, beaucoup de volatilité, les formations qui s'élargissent sont généralement baissières. C'est pour moi qui le dit, vous pouvez le lire, les formations qui s'élargissent sont généralement baissières pour la plupart des investisseurs à long terme. Euh, car mon euh, tour c'est lisez l'article c'est très très intéressant sur boursetechnique.com. et on, on voit ici la fameuse figure là on est encore dans un bull market ça met pas le bull market euh long terme, euh, en péril, c'est ce que l'article dit, et c'est ce que je pense aussi, mais peut-être, parce que la Fed, moi je dis, techniquement, la Fed ne permettra pas que tout s'écroule, donc on est peut-être arrivé au sommet ici, on, on va voir, et on pourrait avoir une correction, mais on ne sait pas où, donc euh, euh, ça se peut très très bien que ça bat ben, très très bien. Je sais pas. J'ai aucune idée si ça va corriger. Je pense que c'est l'insécurité un peu partout. Et hier, on a une tentative de, ben, l'euphorie, justement. On pensait qu'on percerait ce, cette fameuse figure de mégaphone. Euh, l'euphorie est arrivée et euh, aujourd'hui elle a tombé, mais c'est du court terme. Donc, faut euh, vraiment attendre la semaine et attendre le mois, même, qu'est-ce qui va arriver. Mais dans le fond, euh, c'est cette figure-là, le mégaphone. Et, euh, Là, en ce moment, sur le long terme, euh, comme le Lance Robert dit, on est encore dans un marché haussier. Il n'y a rien qui nous permet euh, de dire qu'on va s'en aller dans un marché baissier. Moi, -même, je dirais que la Fed va maintenir ce marché haussier-là. Euh, euh, elle n'a pas le choix, comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, elle n'a pas le choix. Donc, ça se trouve être la fameuse figure ici euh, du mégaphone, euh, euh, c'est ça. Puis, va être un élargissement ici. Alors, dans des temps certains, à partir de, euh, ben, c'est une longue, longue figure, dans le fond, comme euh, dans l'article, euh, c'est mentionné, mais ici, on a eu la, euh, ben, cassure ici, ici, en, ici, en ben, janvier 2019, ensuite, c'est la fameuse euh, cassure ici, euh, le coronavirus est apparu, mais, fond, ben, il était là avant, et puis, on n'en parlait pas, on n'a même pas ici au Canada fermé les aéroports, on, tout était beau, la vie était belle, et, euh, Lorsque la brisure a commencé, là, on a dit, c'est le coronavirus. Et on n'en parlait pas. Et Arruda disait de ne pas porter nos masques. Et il était... En... Où ce qui était, je ne me souviens pas. En tout, cas. tout ça pour dire que cette grande figure a été construite au... Dans ces temps-là, là, des temps d'incertitude, et là, on est arrivé à l'élection américaine, on est rendu ici. Hier, on a une tentative euphorique, mais sur le long, long, long terme, c'est ce qui se passe. Donc, est-ce que ça va se poursuivre? On pourrait, d'après moi, on pourrait avoir une correction, en tout cas, de euh, très bientôt, là, parce que dans le fond, on est, ici, on voit l'oscillateur qui, qui s'en va, euh, en tout On va voir, on va voir. Je veux pas, je ne suis qu'un observateur. Comme la semaine dernière, lorsque j'avais posté des articles qui disaient que l'or s'en allait à, à 2000 ben, on a été obligé de se, <rire> cette semaine, ben, on commence commencement de la semaine, c'est sûr que c'est une journée, c'est pas significatif à long terme, mais on a été obligé de ravaler nos paroles. Mais sur le long terme, j'ai aucune inquiétude à regarder ça. Dans le fond, euh, euh, ce qui est arrivé, euh, c'est, c'est normal, normal. dans le sens, si on regarde le long terme, il n'y a pas de, de problème technique, hein? même sur le graphique hebdomadaire, il n'y a pas réellement de problème technique, parce qu'on avait monté beaucoup, beaucoup on pensait que la cassure était arrivée, euh, non, donc euh, je tasse, mais euh, ben, j'ai mis ça comme ça dans le fond, on s'en va plus, euh, euh, je sais pas, puis euh, je vous dis encore, tout serait possible qu'on atteigne le fameux 1800, 1800 au niveau de l'art, 1800 et même, euh, euh, j'ai surveillé mes autres sommets ici, ça, ça pourrait être entre 1650 et 1800, ça pourrait vraiment aller dans ces coins-là, euh, on n'a pas encore de confirmation, bon, on va laisser faire le, le petit, euh, donc on n'a pas encore de, ah, ok, bon, il s'est placé, oh, on va laisser faire ça. On n'a pas encore de confirmation réelle, mais sur le long terme, l'or est encore en montée. Il n'y a rien qui nous dit que euh, la tendance est terminée. Cependant, on peut avoir beaucoup, beaucoup de volatilité là aussi. Euh, et au niveau du dollar américain, pour terminer, euh, on a eu ah une superbe montée hier. Euh, J'ai lu dans des médias très bas, ben, médias traditionnels euh, plus euh, mainstream que dans le fond, le dollar prenait de la force. <rire> C'est ça ici. Donc c'est un peu euh, on va encore vivre de l'instabilité pendant les prochaines semaines, ben, prochains mois jusqu'en janvier et on continue à regarder les graphiques ensemble et on se revoit très très très bientôt pour d'autres analyses.